Classée meilleure université privée de Guinée, l'université Nongo Conakry UNC, ayant tous ses programmes accrédités par l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité, est membre de l'Agence Universitaire de la Francophonie, AUF. Dotée d'une infrastructure de qualité, composée de cinq blocs dans un environnement propre et sécurisé, au cœur de la compétence et de l'excellence, l'UNC offre des formations au sein de sept départements. Département Économie, Département Gestion, Département Droit, Département Sciences Politiques, Département Sociologie, Département Informatique, Département Génie Civil. L'UNC dispose d'enseignants qualifiés et expérimentés de rang magistral avec un réseau de partenariats à l'international pour des missions d'enseignement et des bibliothèques physiques et numériques avec plus de 5 millions de ressources. L'UNC dispose d'académies Cisco et Microsoft avec un centre d'examen de certification internationale personne vue. L'UNC, fidèle à sa tradition, délivre chaque année des diplômes sécurisé Made in Canada à l'issue d'un enseignement complet, des programmes et des évaluations rigoureuses. Plus de soucis d'aller ailleurs. L'UNC assure la formation de cadres compétents et compétitifs répondant aux défis de la mondialisation. Inscrivez-vous pour la réussite de votre carrière, car bien choisir, c'est déjà réussir. l'UNC, nous donnons la science et façonnons les consciences.